3, 2, 1, EXPLOSION Hey yo les gamers, c'est euh, Chris Alex 2008 on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu mobile, hein, petit, hein, qui s'appelle City Smash. Donc en gros c'est un jeu où on devra genre détruire cette magnifique ville qu'on a derrière. Non. Donc euh, comme vous voyez... Euh, ça... Ah il n'y a pas d'intro Ah vous pensiez qu'il y aurait une intro du mythe Ah non non Ça c'est quand on a des vidéos avec des potes. Mon sens, mais... Donc comme vous pouvez le voir, là on a plein de petits objets. Donc par exemple il euh, y a des tornades, il y a plein de trucs. Donc on va tester quelques-uns de ces trucs aujourd'hui. Et puis, bah, c'est tout quoi. Donc, on va. Ah oui! Ah bah, ok, ça commence déjà, bah. Écoutez, avec des petits commentaires. Ah, Houston, on a un petit problème là Ok, alors on va juste euh, Reset la ville et on va mettre ça Chicago, voilà Alors on va mettre des petits ovnis tiens. On m'appelle l'ovni On m'appelle l'ovni Ah ça va, j'ai cru que ça allait être pire On m'appelle l'ovni il y a des voitures qui volent. D'accord. Ah, c'est une petite attaque comme ça. Ah, ok, nickel. Ok. Ensuite, il y a ça. Il y a ça. Ah, ça, d'un coup, par contre, ça fait un peu plus mal. Hein. Alors, a... qu'est-ce qu'on pourrait tester Hmm. Allez, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Allez, la petite tornade. Bon, c'est assez classique, mais voilà. Ok, elle est en train de se former. Oh, ah ouais, c'est puissant. <rire> Et là, ils sont sur le côté, tranquille, là-bas. Je n'ai rien fait Parce que moi j'étais à San Francisco oh Il y a une petite voiture là Attendez oh On, va un... euh... On va mettre un Kraken. va mettre un Kraken Oulala Je crois qu'il est énervé c'est Church là, je sais plus comment il s'appelle, là, le gars de Pierre des Caraïbes, là. Oh non mais, arrêtez de, de foncer dans l'eau, là, les voitures, là, qu'est-ce que vous faites euh, bon, bah, on va terminer tout ça. Ok, là, on va mettre la masse de trucs. Allez, tout. Là, c'est fini, hein. Là, il n'y a plus rien, tout le monde meurt. Oh. Oh. là là là bah dis donc San Francisco c'est plus ce que c'était hein. On va prendre... Allez, une petite ville tranquillement. Alors, euh, voyons voir comment on pourrait la détruire. Hum, allez, on va prendre ça. Ouah ah oui, euh... l'effet d'artifice 2021 euh, c'est plus ce que c'était hein. Ah. Mais arrêtez de foncer les voitures, non mais... Mais regardez celle-là, elle va encore foncer. Bon bah s'ils si ils arrêtent pas de faire ça, je détruis. Look at this dude. <rire> Wait till you see the <rire> A few moments later. Ok je vais détruire la ville entière en fait. On va mettre la masse au Vous savez ce que je vais faire, vous savez ce que je vais faire, vous savez, vous savez, vous savez. Oh, ça lag like. Euh, ok, on va partir autre part. Ah, Elon Muskland Alors, ok. Donc, on va... Euh, Peut-être... Peut-on détruire la Terre Eh mais attendez, ce petit point là-bas sur la terre, il n'y était pas avant. Hein. Oh, par contre, ça a tout détruit. Hein. À la lune, euh, je suis pas sûr euh, qu'elle a pu survivre. Hein. Oh, le laser. Ah, on peut le maintenir. Oh, je pas compris. Allez, on brûle tout. C'est passe -ce c'est tout noir Oula. Ok, allez, on va mettre un petit volcan sur la lune. Ouh, je pense que ça va faire mal, là. Oh Ah, les boulets, ils sont en train de partir. Ah, d'accord. Ok, il tire et il revient sous terre. Bon, bah ok, c'était très intéressant. Ok, donc on va revenir sur la petite ville initiale. Allez, comment va-t-on la détruire J'aimerais bien, genre, mettre des dynamites partout, genre, euh, que tout explose. Ce sera trop bien, ça. Ce sera le début de la vidéo. Ok. Ok, ok. 3, 2, 1, explosion Mais non mais oh Mais ça a tellement explosé What Ah oui les explosions elles n'arrêtent même pas quoi Genre euh... Non mais arrêtez d'exploser là On peut prendre C'est quoi ça oh Je peux prendre les objets Attendez Allez là bas Bon bah il va falloir me débarrasser de tout ça. Oh c'est quoi ça On dirait un espèce de... Ah non c'est des bombes. Oh. Sympa. Sympa. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre oh, Un petit avion. Ah oui, c'est... Euh... C'est... Ok, donc je pense qu'on va reset la ville. Ok, donc là, on est revenu euh, dans cette ville. Et ce qu'on va faire, les amis, vous connaissez Mars Attack. Ben, il faut savoir que dans ce jeu, on peut avoir des Mars Attack. Enfin, euh, des... On appelle ça des ovnis euh, comme euh, Joule. Attends, ah voilà, il est là l'OVNI. Alors... Oh on peut le paramétrer. Oh, explosion force. Je vais mettre au maximum. Blast radius. Je au... Ok, tout est au maximum. On m'appelle l'OVNI. Oh, ça lag Mais non, mais même l'OVNI lui-même, il s'est détruit. Oh il a fait ça d'un coup. Mais je ne savais pas qu'on voulait param paramétrer les... les trucs. Donc ça veut dire que ça... Ok les gars, donc là, j'ai préparé une petite arme. Donc cette, cette espèce de, de laser rouge. Et j'ai un peu modifié les paramètres. On va voir ce que ça fait. 3, 2, 1... Oh Ah ouais, là c'est l'attaque des titans là Enfin non, même pas Pour que ça soit l'attaque des titans, il faut... Pour que ce soit à la tête distant, les gars, il faut Godzilla. Ok, je passe rien d'incroyable. Ah je m'y attendais absolument pas. J'adore ce jeu. Oh si vous ne vous abonnez pas, votre ville explosera. Et si vous ne lâchez pas un like, votre ville sera ensevelie sur un énorme tsunami. Bon mmh. bah. A plus, les gamers. Et abonnez-vous. Il y a toujours les voitures volantes